Je vous présente mon père. Il s'appelle Robert. Il est de Temecula. Il est d'origine mexicaine. Il est grand et fort. Il est intelligent et gentil. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Je vous présente ma mère. Elle s'appelle Sharon. Elle est d'origine irlandaise. Elle est jolie et petite. Elle est amusante. Elle a les cheveux blonds, elle porte un chapeau, elle est artiste, elle aime regarder des films.